Et bien bienvenue à tous, aujourd'hui on parle à nouveau de Twinmotion et on va voir comment on peut produire une vidéo avec ce logiciel parce que c'est quand même le but premier c'est de pouvoir faire quelque chose de joli avec Twinmotion mais, euh, mais en vidéo parce que c'est vraiment son point fort, donc on, on y va tout de suite alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'il y a dans la description un lien qui permettra aux tout débutants de se familiariser avec l'interface et le fonctionnement de Twinmotion. C'est une vidéo privée qui est un peu lente, un peu qui rentre vraiment dans le détail. Et pour y avoir accès, il suffit d'entrer votre mail dans le, le lien qui est dans la description et vous avez accès tout de suite à la, à la formation, cette petite vidéo formation que j'ai faite spécialement pour les débutants. Alors si vous êtes déjà un petit peu aguerri avec Twinmotion, c'est pas la peine. Euh, donc j'ai repris le fichier euh, de la dernière vidéo en fait, hein, du dernier tuto que j'ai fait sur Twinmotion Je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas encore vu euh, On part donc de ça, c'est un fichier SketchUp que euh, j'ai trouvé que j'ai téléchargé de la SketchUp Warehouse que j'ai importé sur Twinmotion qui est ici Et l'intérêt de, de Twinmotion c'est de pouvoir faire des rendus rapidement et notamment des rendus vidéo Donc on va voir ça tout de suite comment on fait des rendus vidéo donc la première des choses c'est qu'on va déterminer le point de départ d'une vidéo c'est à dire le, bah le, le plan le plan vraiment je que la vidéo elle commence moi celui là est pas mal donc je vais venir tout de suite vous montrer on vient ici sur le simplay c'est là qu'on crée soit les images les panoramas les bim on verra ce que c'est plus tard ou des vidéos donc je clique sur vidéo créer créer un clip Et on voit qu'ici j'ai un screenshot là qui vient d'apparaître c'est le point de départ de ma vidéo si finalement je me suis trompé je veux que la vidéo parte d'ici et eh bien, je vais juste changer mon point de vue et faire actualiser. Surtout, ne pas oublier, On voit que le screenshot a changé. Moi, je vais revenir du, du zodiaque là. Hop, on va partir. Alors, j'essaie de me placer correctement. Voilà, quelque chose comme ça. Avec la maison en arrière-plan. Hop, j'actualise. Et maintenant, je bouge avec les flèches du clavier. Et je vais commencer à faire une sorte de travelling vers la maison. Comme ça. Je viens cliquer ici sur le plus et ça me crée un deuxième point de vue je peux mettre lecture et j'ai la transition qui m'est proposée par Twinmotion qui est assez smooth assez euh, progressive et lente et là on découvre la maison Voilà, il y a un petit bout d'arbre qui passe devant pourquoi pas je continue je vais faire le tour comme ça enfin, peut-être pas passer devant les arbres cette fois un peu plus près je lève ma caméra je me mets un peu en contre plongée pourquoi pas je recule hop je fais plus et on voit ici que j'ai longueur 10 secondes, c'est-à-dire que ces trois transitions-là vont s'étaler sur 10 secondes. Donc, plus vous allez en mettre, plus c'est rapide. Donc, il faudra peut-être changer le 10 secondes pour 15 secondes. Voilà, le travelling se fait comme ça, il tourne. Alors, la rotation est un peu brutale, donc je vais commencer. Je reviens sur la deuxième image ici, et je commence à amorcer un petit peu le virage. J'actualise. Et on regarde si c'est plus doux. Alors, on revient du début, voilà. voilà c'est un petit peu moins brutal quoique et puis on va finir Je viens ici et je vais finir comme ça en montant un petit peu prendre un peu de hauteur Alors, je voudrais pas trop qu'on voit le vide derrière donc hop je vais descendre juste pour que les arbres cachent tout ça plus et je vais reculer encore un petit peu voilà pour ce qu'elle disparaître un peu derrière un arbre et on voit le un petit peu d'eau là bon, ça, ça me paraît pas mal ça comme point de vue pour le final hop je fais plus alors sur chaque petite image on peut ajouter des effets sur chaque plan hop je reviens sur ma vidéo il suffit de cliquer le plus ici et je peux pour cette image spécifiquement on va faire un truc c'est que pour la dernière image c'est encore quitter. pour la dernière image c'est-à-dire celle ci on va faire passer le plan de l'été à l'hiver. Et oui, on peut faire ça. Donc je mets sur météo. Et là, je suis en plein soleil. Je vais venir sur. Alors l'hiver, c'est là. Et même, je vais faire neiger. Ce qui fait que. Si je reviens sur mon clip et que je mets une lecture. En une fraction de seconde, je passe en hiver. Alors c'est un peu brutal. On va faire une vidéo plus longue. On va la faire de 25 secondes. Mes lectures, et donc à partir du moment où il va entrer dans le, le dernier plan, il va commencer à changer de saison voilà. et passer en hiver alors on pourrait faire même partir l'hiver à partir d'ici ce que je vais faire ça sera plus progressif on va venir là et je vais déjà le passer Allez à mi-chemin en automne automne et un point ici on repère bien automne et un point ce qui fait que sur l'image suivante le point de départ sera automne et un point on va faire ça et on va voir si c'est du coup un peu plus progressif voilà, elle est en train de passer en automne tout doucement passer en... C'est encore un peu rapide, mais je vais laisser comme ça. Ok, je suis content avec ma petite mise en scène. Je viens donc sur Exporter ici tout en bas à gauche. Vidéo. Là, j'ai tous les slots en fait qui sont vides. Donc, je, vais, je clique sur le vide et je vois que j'ai mon clip 01 qui est bien là. Je le coche. Je peux venir encore une fois sur euh, Plus pour régler certaines choses. Il est en standard, MPEG. Je vais laisser tout ça comme ça. Exporter exporter, je choisis juste l'endroit où je vais l'exporter, je vais le mettre sur le bureau et il va l'exporter en l'appelant clip01 et je vous montre ça dès que c'est terminé la vidéo s'est exportée en quelques minutes maintenant on va juste la lancer pour voir à quoi ça ressemble et voilà le résultat donc on a exactement le traveling qu'on avait dans... alors ça saccade un petit peu je vais essayer avec un autre lecteur que VLC les codecs qui vont pas bien je vais faire ouvrir avec le lecteur par défaut de windows par exemple et on voit que là il n'y a pas de saccade du tout c'est assez fluide donc euh, ça fonctionne facilement c'est ça se met en place facilement et puis le résultat est quand même pas trop mal alors que j'ai pas réglé les matériaux j'ai pas fait d'effet de caméra particulier à part le passage à l'hiver là qu'on va voir à, à la toute fin ça veut dire que il oui, en a encore encore sous le pied pour euh, travailler l'image et puis rajouter des a des effets sympas dessus quoi. Donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, vous laissez un pouce bleu, vous vous abonnez si c'est pas encore le, le cas. Et puis moi je vous, je vous promets d'autres vidéos sur Twinmotion très rapidement, euh, notamment sur des contenus 360 degrés, voir comment on travaille un petit peu euh, les contenus 360 degrés. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.